Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 1er août 2018. Écoutez, euh, c'est certain que là, euh, étant donné que j'ai eu un enregistrement, au début, c'est pas le dossier, euh, c'est pas le juge dans l'affaire de Mario Talbot qu'on va entendre. C'est euh, le juge dans l'affaire du juge Jean-François Michaud du dossier de la personne physique Paul Leblanc. Euh, le juge Jean-François Michaud a tout simplement déclaré son incapacité de faire la preuve de la légitimité, de la légalité et de la constitutionnalité de la Cour supérieure du Québec, alors que euh, cet automne, le 18 octobre prochain, on va débattre à la Cour supérieure du Québec devant la juge euh, euh, Corriveau, Chantal Corriveau, de l'inconstitutionnalité des lois du Québec, étant donné qu'elles n'ont pas été traduites en anglais, et euh, étant donné que les lois qui n'ont pas été traduites en anglais ne sont même pas des lois par la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3, article 1, qui stipule « Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». Donc, il y a toute une histoire qui s'en vient. Vous allez voir que le juge euh, en question, le juge Michaud, n'est pas capable de faire la preuve de la légitimité, de la constitutionnalité, de la légalité. Euh, de la Cour supérieure du Québec qui est une Cour de juridiction fédérale on commence immédiatement ça dure une heure et euh, deux minutes Bonjour tout le monde aujourd'hui le 1er août 2018 je vais vous faire entendre deux repiquages audio celui devant le juge Carole Saint-Cyr qui se trouve à avoir jugé euh, l'honorable Lise Thibault, qui était anciennement lieutenant-gouverneur du Québec. Et ensuite de ça, je vais vous faire entendre euh, le juge Jean-François Michaud de la Cour supérieure du Québec, dans lequel il se déclare incapable de faire de la preuve de la légitimité, de la légalité et de la constitutionnalité de la Cour supérieure du Québec. N'oubliez pas que le juge Carole Saint-Cyr, qui a jugé l'honorable Lise Thibault, était de la Cour du Québec et qu'actuellement la Cour supérieure du Québec poursuit la Cour du Québec parce que la Cour du Québec exerce les fonctions de contrôle et de vérification des jugements rendus par cette. Cour là du Québec, sans passer par la Cour supérieure du Québec, qui seule a autorité d'exercer cette juridiction de contrôle et de vérification des jugements rendus par la Cour du Québec. Donc, la Cour du Québec est illégitime, illégale, inconstitutionnelle et anticonstitutionnelle, et ça, ça a été prouvé devant les juges Samo Samoisette et devant le juge Gaëtan Dumas au dossier 460-36-000240-148. C'est le fameux euh, je pense c'est 143 plutôt, d'une façon ou d'une autre, c'est le fameux dossier euh, de revenus Canada contre euh, la personnalité juridique Jacques Normandin et contre l'entreprise 91-85-88-60 Québec Inc. Donc, euh, je vais vous faire entendre euh, ce clip vidéo, et on va voir euh, la suite. Dans le dossier de 15 h c'est le stage 2, montant, il de Montaigne ne compte pas le blanc. Je demanderai au procureur et à monsieur de s'identifier, s'il vous plaît. Alors, euh, Rémi Bastarache de l'étude Bastarache-Avaca, pour la demandrice. Euh, ben, oui, Bastarache. Monsieur, vous vous le s'il c'est plaît. Oui, non. Vous vous représentez seul Merci beaucoup. Euh, ça avec vous, on va tout gérer ça, M. Leblanc, ça ne sera pas bien long. Je vais juste écouter une vaste pour avoir une idée du dossier, oui, bon. puis après ça, je vais vous écouter. Alors, alors. Quand elle a dit « vous vous représentez seul », le mot « représenter » veut dire « parler au nom, à la place et pour le compte de quelqu'un d'autre ». Donc, quand on dit « représenter », ça, ça veut dire, ça c'est défini dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reed, pour répondre à l'article 1 du Code civil du Québec et pour répondre à l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, chapitre C12, qui dit que l'être humain possède la personnalité juridique, donc s'il possède la personnalité juridique, qui se trouve à être Paul Leblon ou Mario Talbot, chacun a un numéro d'assurance sociale, c'est un nom usuel, c'est un pseudonyme qui n'existe pas, c'est des... Personnalité, tout simplement des personnages inanimés. C'est des statuts, si on veut. Et à partir de là, les juges, les avocats, les notaires le savent, mais jamais ils vont vous le dire, parce que ça vient de faire sauter le système bancaire, le système démocratique, l'élection qui s'en vient à l'automne, donc le système électoral, la fiscalité et ainsi de suite. On continue. Euh, monsieur le juge, il s'agit d'une requête en... En délaissement forcé pour m'en du contrôle de justice. Mm -hmm. euh, la requête était présentable le 29 octobre. Euh, quelques jours avant le 29 octobre, j'ai inscrit par défaut, parce qu'il n'y avait, avait pas de, de contraction personnelle de la part de M. Leblanc. Et la veille, j'ai référé au greffe pour la preuve euh, le dossier. Toutefois, le 29 octobre, M. Leblanc s'est présenté à la cour. Il s'est présenté devant votre collègue, Mme la juge Dévito. Et euh, Mme la juge a entendu M. Leblanc. Et elle a, elle a reporté, je fais référence euh, au procès verbal d'audience, elle a reporté le dossier à ce jour pour que le défendant avise la partie de Mandresse de sa position. Ce qui signifie à la partie de Mandresse une requête pourrait être révise défaut de comparaître le 27 novembre 2015. Alors, au moment où on se parle, je n'ai pas reçu de requête qui être relevé du défaut de Je suis à l'étape, Monsieur le juge, j'ai déposé l'inscription par défaut, l'affidavit, les pièces. J'ai un projet de jugement, je suis à l'État de demander à la Cour qu'un jugement soit rendu sur la requête en délaissement forcé. Moi, j'ai au dossier, peut-être que ça ne s'est pas rendu à vous. Mais j'ai au dossier un document que je présente, vient de M. Leblanc. Euh, ça s'appelle ordonnance d'être élevé du défaut de compagnie. J'ai pas ce document eu là. ce document-là. Monsieur m'a remis ce matin oui. un document, euh, tribunal du grand jury du peuple du Canada. Oui. C'est ce que j'ai utilisé ah, comme document. Oui, mais regardez, euh, allez vers la fin. Est-ce que c'est est ce, ce document-là Oui, mais à vers la fin, des deux dernières pages, en fait, de ce document-là, il y a une ordonnance, je ne sais pas si c'est l'entendre... Euh, vous avez eu ça à la fin des, une ordonnance, Les deux dernières pages. Non, ce n'est pas le même document. Non. Le ah, ben non, de... c'est vrai, c'est vrai. C est, c est... En... Ah, non, je pensais qu'il était attaché de son propre. Le document que vous avez, ouais. c'est le document que j'ai remis à la caisse et que M. dit de je ne pas avoir reçu de son document. Ah, okay, bon, je clarifier quelque chose. J'ai ce document-là ici, euh, M. Leblanc, est-ce que ça, ce c'est un document qui vient, est qui émane de vous? Ça s'appelle ordonnance. C'est pas signé, c'est pour ça. Que... Absolument. Ouais, vous voulez montrer à M. pasteur Est... Oui, vous vous représentez seul Oui. Merci beaucoup. Euh, euh, bien, ça avec moi, on va tout gérer ça, M. Leblanc, ça ne sera pas bien long. Je vais juste écouter une passe d'arrache pour avoir une idée du dossier, bon. puis après ça, je vais vous écouter. Euh, alors, alors euh, M. Euh, le juge, euh, il s'agit d'une requête en, en délaissement forcé pour bâtir du contrôle de justice. Mm -hmm. euh, la requête était présentable le 29 octobre. Euh, quelques jours avant le 29 octobre,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 Jamais ils disent M. Paul Leblon. Donc, M. Leblon, c'est Leblon avec le numéro de d'assurance social, comme quand on dit M. Michaud, c'est Michaud avec le numéro de d'assurance social. Le prénom juridique, c'est facultatif, c'est un pseudonyme, ce n'est pas baptisé, c'est absolument rien. attends M. Leblon? Et elle a, elle a reporté, je fais référence euh, au procès de la de Diaz, elle a reporté le dossier à ce jour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 Donc. Je à la Cour qu'un jugement soit rendu sur la requête en délaissement forcé. Moi, j'ai au dossier, peut-être que ça s'est pas rendu à vous, mais j'ai au dossier un document qui présente bien de M. Leblon. Euh, ça s'appelle ordonnance oui. d'être élevé du défaut de compare. J'ai pas eu ce document-là. Il est en son droit, M. Leblon, c'est-à-dire Joseph, Paul, peu importe, il est dans son droit de refuser et d'interdire aux juges et aux avocats de l'appeler M. Leblon. Il faut qu'on l'appelle M. mais par son prénom, que ce soit son prénom courant comme Paul, il faut qu'on l'appelle M. Paul, pas M. Leblon. Il faut qu'on appelle M. Mario, pas M. Michaud. On continue. Monsieur m'a remis ce matin, oui. un document, euh, tribunal du grand jury du Stop. peuple du Canada. Oui. C'est ce que j'ai ah, comme document. Oui, mais regardez, euh, allez vers la fin. Est-ce que c'est est ce, ce document-là Oui, mais vers à la, la fin, les deux dernières pages en fait de ce document-là, il y a une ordonnance, je ne sais pas si c'est la euh, Vous avez eu ça à la fin, les deux dernières pages. Ce pas le même document. Non. Le ah, document... Non, non c'est vrai, c'est vrai. C'est c'est on Pardon, ah Je pensais qu'il était attaché de son... Le document que vous avez prévendement, ouais. c'est le document que j'ai remis à la caisse et que M. dit que je ne vais pas avoir reçu de son okay, document. Ok, on peut-être clarifier quelque chose. J'ai ce document-là ici, euh, M. est Est-ce que ça, c'est un document qui, vient, qui émane est de vous. Ça s'appelle ordonnance. C'est pas signé, c'est pour ça. Absolument. Oui. Vous voulez montrer à s'il vous pasteur En fait, euh, et, en fait la, la, la requête peut être relevée euh, du défaut de comparaître. Euh, les motifs qu que le, le défendeur allègue, c'est qu'il n'a pas les frais pour payer la compaction. Euh, évidemment, c'est une requête qui n'a pas la forme. Hein, vous savez, la David, euh, Bon, elle ne répond pas aux articles 78 et, et 88, là, mais, mais, mais même si on irait, disons qu'on est bon prince et qu'on accepte la forme parce que monsieur... Euh, n'est pas représenté par l'avocat. Il, il apparaît que ce n'est pas un motif en droit, euh, qu'il n'a pas d'argent pour, pour être Vous savez, être représenté par avocat, il est obligé d'être représenté par avocat. Euh, nul ne peut plaider, hormis l'État et ses représentants. C'était à l'article 59 de l'ancien Code de procédure civile. Et c'est l'article 128 de la loi du barreau du Québec qui m'a euh, mis à l'amende de payer 1880 d'amende parce que je parlais au nom à la place et pour le compte de d'autres personnes physiques de personnes physiques dans un dossier et le juge Louis A. Legault ainsi que Gaston Gauthier, qui est le président du Barreau du Québec se sont acharnés contre moi pour m'interdire de plaider au nom à la place et pour le compte de quelqu'un d'autre et on dit bien de représenter donc, quand le juge vous dit, vous vous représentez vous-même, vous dites, non, je suis ici présent. Je ne représente pas personne. Je, je suis tout simplement le nom qui est à la partie supérieure du certificat de naissance et non le nom qui est à la partie inférieure sur le talon du certificat de naissance et qui possède un numéro d'assurance sociale. Je suis celui. Tu as une inscription de naissance, je ne suis sur un certificat de, en conformité, sur un certificat de conformité, qui est la partie supérieure de son certificat de naissance. Il n'est pas sur le talon où il n'y a pas de conformité, où il y a une seule adresse pour identifier Paul Leblon. Il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas de parent, il n'y a pas d'inscription de naissance, il n'y a pas de signature du directeur de l'État civil. On continue. Il du défaut de comparaître. Alors, s'il avait été malade ou s'il aurait eu des motifs euh, raisonnables là, par, par l'effet qu'il euh, ne pouvait pas euh, être, de, il ne pouvait pas comparer. On sait bien qu'une compaction, c'est une compaction euh, à la cour. Et Mme la juge Dévito, je pense que son ordonnance est. Euh, euh, et et, et euh, j'ai lu, là. Euh, alors, monsieur, à, à, si vous regardez le procès verbal d'audience, M. Leblanc exhibe une compassion personnelle. Le tribunal s'adresse à M. Leblanc. Et je fais référence à, au passage de Mme la juge à 11h18. Le tribunal s'adresse à M. Leblanc afin de l'aviser que sa compaction n'est pas valide, n'est pas malade, puisqu'elle n'est pas signé que les frais n'ont pas été acquittés. Donc, même Mme la juge lui, lui donne une chance, hein, le 21 octobre, là, Mme la juge, là, je ne suis pas là, bien sûr, mais à la lumière du procès-verbal, c'est comme il donne une chance de dire « Monsieur, prenez le requête pas revé, payez les frais, acquittez les frais, puis euh, elle reporte le dossier à un mois, et on se retrouve aujourd'hui où monsieur, pour aller à l'aide requête, avec, avec, euh, il n'y a même pas David, même pas David il n'y même pas signé. La requête en tant qu'elle, pour moi, est invalide, est irrégulière, est illégale. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de la rejeter. Alors, M. Leblanc, euh, quand vous êtes venu euh, ici la dernière fois, le 29 euh, octobre, euh, donc, euh, la juge de Vito vous a demandé de faire une requête pour être levée du défaut de comparer, mais ultimement, vous demandait dans le fond de comparer. Alors là, euh, comparer, ça implique que vous devez euh, produire une comparution personnelle, mais ça implique aussi que vous devez payer les frais associés à ça. Alors, est-ce que vous les avez payés? La comparution personnelle, c'est une comparution par signature au greffe. Donc, il doit signer un document. S'il ne signe pas le document, il est condamné pour avoir refusé de contracter avec la Cour. Et le, la Cour est devu, devient tout simplement une Cour de dictature, de toli, totalitarisme, qui va tout simplement juger une personne physique inanimée, qui s'appelle Paul Leblon avec le numéro d'assurance sociale, ou qui s'appelle Mario euh, euh, Talbot avec son numéro d'assurance sociale. On continue. J'ai une question auparavant. Oui, J'ai oui, une oui. question auparavant. Dans la requête, moi je suis de bonne foi depuis le début. Très bien. Euh, dans euh, la requête... La requête introductive que j'ai La requête je... euh, euh, ouais. mentionné jardin. C'est mentionné qu'on doit comparaître devant le greffe ouais. dans les 10 jours. Ouais. C'est exactement ce que j'ai fait. Il n'y a aucune somme d'argent qui est mentionnée qu'on doit payer euh, ouais, c'est la comparution, Pour qu'elle soit déposée au greffe, il faut payer le frais qui est associé à ça. Ok. Euh, j'ai une autre question pour vous. Est-ce qu'aux yeux de la loi, nous sommes tous censés être égaux et avoir droit euh, à, à pouvoir faire entendre notre cause dans une cour On est tous égaux, c'est pour ça qu'il faut tous payer les frais de comparution. Donc, si, si quelqu'un ne paie pas les frais de comparution, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'on n'est plus égaux? Donc non, il y a, la de l'égalité de, de tous et chacun c'est basé sur La règle est la même pour tout le monde. Pour produire une comparution au dossier de la cause, ça prend malheureusement. Il faut payer les frais qui sont associés à, à ça. C'est vrai pour tout le monde. C'est pas différent pour vous, c'est pas différent pour maître Bastarache, c'est pas différent pour moi, c'est pas différent pour personne. Si on veut produire une comparution personnelle, il faut payer le frais qui est associé à ça. OK Alors. Est-ce que vous avez l'intention de le faire? Parce que je vais, dire, je vais vous mettre ça très clair et très simple. Euh, L'ordonnance que vous m'avez remise ouais. ne constitue pas la requête qui est valable pour être relevée du défaut de comparaison. Ceci dit, je ne vais pas m'en charger dans les fleurs du tapis ni dans la procédure. Puis je pense que M. Pastarache va même comprendre que l'objectif que vous visiez par ça, c'était d'être relevée du défaut de comparaison. Et je pense qu'on peut. Euh, on peut trouver des accommodements pour vous permettre de faire valoir vos droits. Mais minimalement, minimalement vous devez assumer les frais de la comparution euh, pour pouvoir euh, faire valoir vos moyens de défense. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, malheureusement, je vais être obligé de dire que vous, vous, vous renoncez à comparer personnellement. Et je vais laisser la Caisse populaire euh, gérer son dossier. Ok. Euh, J'ai une question pour vous procédure oui. civile, oui. euh, c'est basé sur quoi C'est basé sur le code civil. C'est le code civil qui vient chapeauter euh, le les code, procédures C'est une loi, le code de procédure civile. Ok. Euh, L'article 1376 du code civil dit que euh, les règles dans ce livre s'appliquent seulement au gouvernement, aux organismes du gouvernement. Et je suis ni un ni l'autre de ces, de ces entités. Le code de procédure civile oui. Ça s'applique en soi. Il n'y a pas besoin du code civil pour s'appliquer. C'est une loi en soi. Elle est autonome. Et cette loi-là, elle s'applique à tout le monde. Okay. Sans exception. Okay. Pas juste au gouvernement ou à ses entités. Ça s'applique à tous les individus. Okay. Importance. À... à tous les individus, comme il dit. Donc, c'est à toutes les choses inanimées. Donc, quand c'est inanimé, c'est des propriétés qui appartiennent au gouvernement. Et c'est au gouvernement de payer... Euh, tout simplement ce qu'il a à payer les dettes de cette personne physique-là, ou de recevoir les bénéfices et l'enrichissement de cette personne physique-là, qu'on appelle Leblon avec le numéro d'assurance sociale, ou euh, Talbot avec le numéro d'assurance sociale. C'est clair que c'est écrit noir euh, sur blanc que ça s'applique au gouvernement, à la législature. Le Code de procédure civile s'applique à tout le monde. Sans exception. aux okay. euh, questions euh, La Cour ici, la, la, la législature ici aujourd'hui, est-ce qu'elle respecte la Constitution? Écoutez, moi je suis ici pour gérer un dossier à la fois. Ouais. Et dans ce dossier-ci, il euh, n'y a pas d'enjeu de, de cette nature-là. Non, mais je veux dire la, la légalité, euh, la légitimité de la Cour ici aujourd'hui, est-ce euh, qu'elle respecte, est ce que la Cour respecte la Constitution de 92, ben, Moi, M. Moi, Leblanc, euh, ça me fait plaisir de vous écouter puis de vous donner la marge de manœuvre que vous avez besoin pour faire valoir vos droits. Mm -hmm. Mais je ne suis pas ici pour vous donner un cours de droit, puis je suis pas ici. Il n'est pas capable de donner un cours de droit. Il le sait lui-même, Jean-François Michaud, que la Cour supérieure actuellement est illégitime, illégale, inconstitutionnelle anticonstitutionnel et délictuel. Et quand on dit délictuel, c'est que vous pouvez vous pouvez poursuivre la Cour et lui charger des frais et euh, des dommages euh, pénals, des dommages punitifs pour vous avoir trompé, pour vous avoir caché la vérité en vertu de l'article O 5 de la loi fédérale sur le fait que le gouvernement s'adresse à personne, il s'adresse seulement à l'adresse civique. Donc, il ne s'adresse à personne. Et cette loi-là, c'est la loi sur le silence à perpétuité des notaires, des législateurs, des avocats et des juges. Pour répondre à vos questions, je suis ici pour gérer le dossier de la meilleure façon possible et dans le respect des droits de tout le monde. Alors, le dossier pour vous aujourd'hui, se ramène à une question. Est-ce que vous allez comparaître personnellement, oui ou non, en payant les frais qui sont associés à la comparution si vous me dites non, je respecte votre décision, mais je vais être obligé de gérer le dossier en conséquence. Si vous me dites oui, M. le juge, je vais payer les frais associés à la comparution, je vais suspendre le dossier, je vais aller vous laisser acquitter les frais, régler la comparution, puis après ça, on va gérer la suite du dossier. Mais c'est le point de départ. Ça, c'est le point de départ. Si on n'arrive on pas à ce point de départ-là, l'arrêt ne pourra pas suivre. Il demande de payer les frais pour comparaître devant le greffe. Mais le juge et Paul Leblon, euh, la personnalité juridique, on parle des personnalités des personnes physiques, ces gens-là ne précisent pas le fait qu'ils sont obligés, que le justiciable est obligé de signer euh, pour pouvoir se présenter à la Cour. Et la signature fait qu'il entre en contrat avec la Cour, c'est en dehors de toute constitution et de toute loi, ça devient tout simplement du privé c'est du droit statutaire, c'est du droit d'exception, en dehors de toutes les lois et de toutes les constitutions ici au Canada, et en dehors des chartes, entre autres la charte canadienne, l'article 24 et l'article 33, qui supprime la suprématie, qui abolit la suprématie de Dieu et la primauté du droit au Canada, ça c'est l'article 33 de la charte canadienne des droits et libertés, qui abolit, la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Il n'y a plus de droit ici, puisque ça s'applique à des personnes physiques inanimées qui euh, sont identifiées par le nom de famille. M. Talbot, M. Leblon, chacun avec leur numéro d'assurance sociale. Donc, j'ai essayé de comprendre, c'est que je ne pas poser de questions. Tu m'avais dit que c'est je je je je poser poser questions, questions mais pas des questions qui ne sont pas pertinentes au dossier. Donc, ça, de, de savoir si la... C'est bizarre parce que il est pertinent de savoir si le tribunal qui nous juge, qui nous emprisonne, qui nous charge des frais euh, au nom des entreprises qui poursuivent euh, justement Paul Leblon, comme le mouvement des jardins. Il faut être certain que la Cour qui rend jugement, elle est légale, légitime, constitutionnelle et qu'elle n'est pas délictuelle. Donc, ce n'est pas euh, délinquant, que cette Cour-là n'est pas délinquante. Et vous allez voir que cette Cour-là, elle est délinquante. Et c'est elle qui va juger l'automne prochain au dossier 500-17-102-828-186 qui se trouve à être le dossier judiciaire de la poursuite judiciaire contre Jacques Chagnon et l'Assemblée nationale du Québec et contre le procureur général du Québec sur une requête initiée par le barreau du Québec et par le barreau de Montréal. Et je suis rentré intervenant au dossier le 21 juillet dernier. J'ai comparé à la salle, salle 16.61 du palais du 6 de Montréal, pour euh, déposer euh, ma procédure qui a coûté 170 dollars au greffe et euh, le, le, le procès ou euh, le début le, les préliminaires de cette euh, procédure là de ce procès là va débuter euh, autour du 18 octobre prochain on continue les et les sur ça, ça les pour, pour les et n'est pas qui que si je suis ici c'est parce que euh, j'ai été nommé de façon légitime, puis la Cour qui est ici, elle est légitime, et tout le monde qui est ici euh, s'y soumet parce que c'est la loi qui s'applique à tout le monde. Que je... Légitimité ne veut pas dire constitutionnalité, ne veut pas dire légalité. Légitimité, vous êtes légitime, vous, dans vos décisions. Moi, je suis légitime si je dis que mon nom à moi, c'est Joe Blow. Ça, c'est légitime. Il n'y a pas personne qui a ma légitimité. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, que c'est la constitutionnalité. Ça ne veut pas dire que c'est ma conception naturelle et mon nom de baptême qui est au bout de ça. Je peux demander que la Cour me fasse la preuve qu'elle respecte la Constitution. Donc, je ne ferai pas cette démonstration-là, monsieur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à vous faire de démonstration. Et moi, je veux savoir si la Cour... Il est obligé de faire cette démonstration-là, sinon il devient complice, avec l'Assemblée nationale, avec le barreau du Québec, de toute la dé délictualité de la Cour supérieure, des tribunaux judiciaires, jusqu'à la Cour suprême du Canada, qui devient illégitime, illégale et anticonstitutionnelle. Euh, puis ça, ça date euh, depuis euh, euh, le chapitre 14 de 1893 de la loi sur la révision du droit statutaire au Canada qui dit me juger aujourd'hui ou attendre la cause, je veux connaître, je veux savoir si cette cour-là a, la, a la, la juridiction de le faire très bien, alors je, je, je pense que là on tombe dans une c'est que j'ai jamais, j'ai pas de réponse pour la formation euh, c'est pas moi qui vais vous la donner Alors euh, vous devez Qu ce fait? qui va me la donner? je sais pas, faites vos démarches alors aujourd'hui la question c'est ce que vous allez comparer oui ou non oh. Oubliez pas que monsieur Paul Leblanc. Où, euh, à la fin de tous ces procès-là, dans ce dossier-là, il a perdu sa maison, on lui a volé, le mouvement jardins, lui a volé sa maison et euh, ça a été volé à partir de la Cour supérieure du Québec. C'est difficile pour moi pour l'instant, monsieur, de mais répondre à cette question Vous le savez depuis 29 octobre. De non, je comprends, mais c'est difficile pour moi de continuer quand je ne sais pas si la Cour qui m'entend aujourd'hui est légitime et constitutionnel, c'est difficile pour moi. Euh, je sympathise. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire Je sympathise. C'est euh, aucune réponse, aucune preuve de quoi que ce soit de la légitimité de la Cour aujourd'hui. C'est bien ça. Et pourtant, euh, c'est écrit dans la Charte des droits et des libertés que le, les, la charte s'applique seulement au gouvernement et à ses organismes. Moi, je ne suis ni un ni l'autre de ça. Là, de ces, ces entités-là, ni l'un ni l'autre. <coughs> Donc, je voudrais déposer des documents, s'il vous plaît. Que le, document dit, le, le, le, le jugement du tribunal, du grand jury, parce que la cause C a si déjà je, été jugée, vous en avez seulement une partie. Donc, euh, le document est complet ici et la greffière m'a dit que je pouvais les déposer. Très bien, je vais accepter le dépôt, mais... Euh, parce que la a cause vrai. a déjà été jugée. La cause a déjà été jugée. La cause avait, euh, la cause euh, dans le dossier hypothécaire avec euh, la caisse populaire c'est et le de montage. Est-ce que ce document-là, vous n'avez remis une copie à M. Bastarache Oui, il a remis une copie, C'est ce que vous avez reçu ce matin Oui, oui. Alors, okay. ce que je comprends, c'est que. Alors, je veux juste avant que je. Bonjour. Je... Vous allez prendre connaissance du document non, non, Je veux juste euh, m'assurer que vous avez le même document. Oui. Ah. Alors, donc, euh, c'est un document, euh, comme vous dites, qui est plus complexe que celui qui a déjà été déposé. Ah, oui, oui. Alors, je veux simplement. Euh, euh, prendre acte, là, que vous déposez ce document-ci qui s'appelle « Tribunal du Grand Jury du Peuple du Canada » qui oui. a 28 pages. Oui. Très bien. Alors, il est déposé. Maintenant, est-ce que... Revenons à la question de départ. Est-ce que vous allez comparer, M. Leblanc? C'est Alors, c'est de quoi il s'agit? C'est de la comparution? Oui. Est-ce que vous. Euh, les les freins ont été acquittés? Vous avez les tempes. Pour... Doit... Excusez-moi, je ne n'ai pas. Je, je peux vous faire de garde, si vous voulez. 27 novembre, M. Bastara, je vais vous le montrer. Il m'apparaît plus à euh, propos, euh, dans l'intérêt des deux parties, euh, de relever le monsieur en fonction de l'ordonnance qui a été déposée, qui, vous a, je, je suis très de ne vous avoir été signifié, mais monsieur a, a, a, a produit sa comparution, il a acquitté les frais, donc il a de toute évidence l'intention de, de se défendre euh, à la procédure. Ceci dit. Euh... Pourtant, il n'y a pas le droit de se défendre, c'est l'article. 128 de la loi du Barreau du Québec qui interdit de se défendre seul, sans avocat. Et quelqu'un est obligé de prendre un avocat et pour que l'avocat soit vraiment efficace, il faut que cet avocat-là puisse répondre euh, aux besoins de son client et le client, lui, il peut consulter n'importe qui qui connaît suffisamment les, le droit, les lois et les procédures pour le conseiller de façon à ce qu'il dicte à son avocat, quoi faire pour euh, se libérer du problème ou tout euh, simplement du reproche qui lui est euh, euh, imposé euh, par la partie de Mandresse? On continue. Euh, euh, vous, vous êtes ici, pour, dans le fond, pour obtenir une date? Euh... Oui, voilà. Et, et euh, ce que je comprends maintenant, que vous êtes. Ouais, il est euh, officiellement dans... rentré dans le dossier. Ouais. Euh, je pense que il faut qu'il nous évoque ses motifs de contestation. Et Est-ce que je dois comprendre, Voyez-vous, il vient de dire que vous êtes officiellement entré dans le dossier. Ça, ça veut dire que, dans le fond, il n'existait pas jusqu'à ce que lui vienne dire, cet avocat-là, qu'il est officiellement entré dans le dossier. Donc, tout ce qui s'est dit auparavant, c'est comme si ça ne faisait pas partie du dossier et c'est comme si, parce que il n'avait pas signé euh, l'avis de comparution et payé cet avis de comparution au greffe, automatiquement, le gouvernement, les tribunaux, les juges et les avocats euh, exercent leurs fonctions en l'absence de qui que ce soit, en l'absence de la partie défendresse, même en l'absence de la partie demandresse. Sauf que malheureusement, c'est seulement eux, le juge et les avocats de la partie demandresse, qui parle, qui discute sur une question hypothécaire, alors que le justiciable, qui n'a pas d'avocat, qui ne connaît pas ni ses droits, ni la Constitution, ni la loi, devient victime et esclave du système. On non, mais que le document que vous avez remis à M. le juge et que vous m'avez remis, qui est en quelque sorte la décision du tribunal, du grand jury, du peuple du Canada, c'est vos motifs de contestation. Ah oh, non, pas... Pas le, pas le seul. Ah, D'accord. Alors, vous avez d'autres motifs de contestation que ce document-là euh, En document, vous les avez Ben oui. Euh, en motif. En motif. Les, les, les, les raisons. Les raisons. absolument. absolument. Euh, premièrement, je tiens à mentionner, avant de l'oublier, que euh, j'ai parlé à Mme euh, Marie-Christine Delbecq, qui est avocate euh, dans le dossier avec la casse populaire, et euh, je lui ai mentionné. Euh, que je n'avais jamais reçu l'avis de 60 jours. Et elle m'a répondu, « Écoutez, monsieur, je ne vais pas, on, a, on ne va pas payer un deuxième, un deuxième envoi. Ça, le dossier reste comme ça. » Et je l'ai appelé de bonne foi pour lui dire, « Je n'ai jamais reçu le dossier, l'avis le, de 60 jours. » Je reçois par la suite une requête qui me dit que je n'ai pas respecté l'avis 60 jours ou je n'ai pas essayé de régler la situation qui était mentionnée dans la vie de 60 jours. Donc, ça c'est un des motifs que vous voulez invoquer pour Absolument, vous tester vous requête. D'accord. Oui, je vous l écoute. L'autre motif, c'est que j'ai demandé euh, en 2010 une preuve de décaissement numéral à la Caisse populaire des Jardins. Je voulais qu'on me montre l'argent qu'on qu disait m'apprêter. prêté et euh, la dame responsable au dossier, son nom m'échappe, elle m'a dit jamais qu'on va vous faire la preuve qu'on vous a prêté de l'argent numéraire. Et j'ai parlé le 5 mai à Madame euh, Marie-Christine Dolbeck, le 5 mai, vers, vers 15h, elle m'a affirmé que les prêts hypothécaires, c'était des prêts virtuels. Donc, moi, j'ai demandé la preuve de décaissement numéraire et je demande les, la, les contrats originaux. julie la Lacombe de la Caisse Populaire saint Juste jean montagne m'a dit que les dossiers hypothécaires, les contrats originaux signés en bleu par les deux parties, étaient dans les mains de, de la notaire. J'ai appelé la notaire. Elle est accusée de fraude. Elle a perdu son droit de pratique. J'ai appelé la chambre des notaires. La chambre des notaires m'a envoyé une lettre et j'ai un email, j'ai les documents ici que qu'ils ne trouvent pas les contrats hypothécaires, les originaux des contrats hypothécaires. La chambre des notaires m'a même conseillé de prendre un avocat pour voir quel recours que je pourrais avoir. Donc l'institution financière n'a pas mesure de fournir quoi que ce soit. OK. Alors donc, si... est-ce qu'il y a d'autres motifs, monsieur? Non. J'en oublie peut-être, là. Mais regardez, donc, moi, j'ai noté que vous avez poursuivi la vie de 60 jours. Que vous voulez avoir la preuve du déclassement. Exactement. Et que vous, euh, vous voulez avoir accès aux originaux des contrats hypothécaires. Les originaux signés à... Je ne veux pas avoir de photocopie. Je veux avoir les originaux signés par les deux parties. Ils sont dans le aussi. Non. Ben, écoutez, euh... je. Il n'y a aucune signature. Non, mais ben, peut-être que votre copie, je vais regarder. J'ai transmis des copies à, au moment de la requête introductive par la classe, mais j'ai les originaux et ils ont été déposés dans le cadre euh, dans de l'obtention du jugement par défaut. Ben ici, l'acte de garantie, c'est une photocopie. Je vais que... avoir les originaux. Mais, mais, euh, mais je veux dire, M. le Pasteur, je ne veux pas qu'il y ait sur ce que vous avez... J'ai l'original du préavis d'exercice. Oui, puis... Euh... Pas la... Mais c'est une... Mais, et puis un préavis... Il y a, a quelqu'un qui a refusé d'avoir le document. Ah, mais ça, ça, <qualcuno> ça enfin. c'est Mais ça, c'est ça Oui, mais, mais euh, j'ai. N'oubliez pas que euh, la Cour n'a rien dit euh, du fait que M. Paul Leblon, la personne physique, je parle tout le temps de la personne physique, euh, s'est fait euh, fournir ou s'est fait euh, financer par de la monnaie virtuelle, de la monnaie sans provision de la monnaie imaginaire donc euh, euh, ils n'ont pas été capables de faire la preuve du décaissement numéraire en billets de banque comme quoi l'hypothèque avait été financée avec des billets de banque, avec de la vraie monnaie, avec de la monnaie réelle ayant cours légal. Le juge n'a rien dit là-dessus, l'avocat non plus donc euh, on vient de prouver ici que les hypothèques, euh, que ce soit sur une voiture ou sur une maison sont financés avec de l'argent NSF, mais vous, vous êtes obligé de travailler et payer des intérêts à partir de votre labeur pour euh, payer euh, des prêts hypothécaires en monnaie NSF. C'est un crime. Euh, euh, alors, ce qu'il y a besoin, c'est l'original du contrat. C'est ce que... Les contrats contrat originaux, signés par les deux parties, je ne veux pas de photocopier. Le mais ça, évidemment, euh, monsieur, euh, oui. c'est sûr que euh, vous ne pourrez pas partir avec l'original. Vous pourrez pas être l'original. Je ne demande pas de partir vous veux vous le consulter. consulter? Je veux le consulter. C'est ça. Très bien. Alors, euh, ou à la limite, euh, ce qui pourrait être fait, maître Bastarache, pour simplifier, ça serait fait de produire vos dossiers de la cour, puis que monsieur puisse le consulter, le dossier de la peau. plutôt que de qui se déplacent euh, à la Caisse Populaire ou quelque chose comme ça euh, La Caisse Populaire m'a déjà mentionné, bah, Julie-Carine Lacombe m'a mentionné que les contrats originaux, ils ne les avaient jamais, ils ne les ont pas. C'est que c'était euh, remis maintenant euh, au notaire. J'ai essayé de contacter le notaire et elle ne pratique plus. J'ai appelé la, la, la chambre des notaires, j'essaie de trouver le document, je lis ça en quelque part. Bon, alors écoutez, euh, j'ai noté M. Leblond, là, vous voulez avoir accès, puis M. je n'a pas d'objection. Et, et si, si pour une raison X, le document euh, n'était pas... Euh, pas moi, je me suis basé sur ça. J'ai une bonne fois, c'est inscrit le, le jugement, le juge de la oui. non, de l'État. Un instant, oui. parce que là, j'étais en train de parler. Oui, ça va, en, Un instant. Oui, oui c'est oui. parce que vous avez. C'est parce que c'est malheureusement euh, un, un malentendu, parce que quand on rend des jugements, puis on dit des fois la partie de adresse, Oui. Ben, vous l'avez pris littéralement, c'est très correct, mais normalement, ce qu'on entend, c'est au procureur, la partie de ça. Mais il faudrait l'inscrire. On va éviter ce ça. C'est parce que. Ouais. Quelqu'un comme moi qui n'a pas de formation, c euh, je lis et c'est très clair. C'est très clair pour moi. Puis toutes les, toutes il n'y a, a personne qui a pas de. Euh, ont... Il n'y a, a, a, a, a pas okay. de problème. On va régler okay. ça pour l'avenir. OK. Alors, on va noter. Regardez ce qu'on va faire. On va noter au passé verbal, M. Leblanc, ce qui suit. Alors. Euh... Euh, selon vos agendas, on va ça. Avoir une journée en civil, s'il vous plaît. C'est. On va quitter le tronc de la C'est regardez, on les. Euh... Oui, je comprends, mais vous connaissez, euh, les, monsieur vient d'alléguer ses motifs. Oui. Il euh, à croire que. C'est moyen de motif de contestation. Il est d'avoir une requête en rejet. Ben vous euh... vous, vous, vous la ferez, mais là, je vais fixer une date de procès. Je, je, je, je... je comprends, mais parce qu'il pas je ne vous enlève pas de droit. Pas de okay. droit Alors, monsieur a euh, le droit, je veux dire... Monsieur a le droit d'évoquer ces motifs. Si monsieur est en vacances, euh, hôtel extérieur, ben, il est chanceux. Euh, moi, je ne même pas ce que je vais faire en septembre. Non, mais ça Alors, va, la, la prochaine date, madame, après 14 septembre. Il y avait 19 septembre, il y a avait... 19 septembre, c'est pour les trois semaines, les trois semaines de septembre, les trois dernières semaines de septembre, je ne suis pas disponible. Avant que ce soit au mois d'octobre. Le okay. alors alors se octobre. début octobre? En octobre, c'est ok. 19 octobre. 9 octobre. Si vous avez des choses à faire entre temps et Pastarache, euh, ça vous appartient à et à votre client. Mais, euh, dans l'ordre des choses, aujourd'hui, voilà. je c'est… J'ai demandé de suspendre pour vérifier si le 19 octobre, j'ai pas de problème avec cette date. Ouais. Et puis, si, si j'ai pas de problème… Euh, quand vous dites euh, suspendre… Faire... C'est que j'ai pas mon agenda. Ah bon, parfait, parfait. Euh... Mais je peux regarder… Euh... Je... Oui, alors on va… Je vais suspendre quelques minutes, mais comme j'ajourne à midi oui, demain, j'ai d'autres choses à faire. dans deux minutes, là. Juste d'appeler ma secrétaire. Parfait, je vous, Alors, vous faites ça. M. Leblanc, en attendant, je vais régler un autre dossier. S'il vous plaît, juste attendre sur une autre chaise, puis on va finaliser la date au procès verbal. Si que... je peux poser une dernière ouais. question. Euh, pour ce qui est. Puis c'est rien personnel. Non, j'imagine. Pour ce qui est de de connaître la légalité de la cour. Je ne ben, Gardez... peux pas vous conseiller là-dessus. Je ne peux pas vous conseiller. Regardez, est-ce qu'il y a sûrement quelqu'un ici qui... Demandez au tribunal de... Non, non, non, de non, non. De Je Je m'adresse à ce tribunal-ci. Moi, je ne peux pas vous aider là-dessus. Malheureusement, c'est en de ma fonction. La Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la, la cour? Pas. Je ne penserai pas. Aujourd'hui, je ne penserai pas. Moi, ce que je vous invite, c'est consulter Internet, consulter un avocat, consulter un juriste. Mais moi, aujourd'hui, ce n'est pas mon rôle de vous expliquer ça. Ben, C'est <rire> que j'ai donc... eu les explications d'un ex-membre euh, du barreau ouais. qui nous a clairement dit que la législature du Québec est, est inconstitutionnellement euh, fondée. Ah ben, continuer à lui parler. Non, non, mais moi, je ne que... peux pas vous aider davantage là-dessus. Oui, mais là, j'aimerais avoir des preuves de ouais. ceux qui allèguent ben, qu'ils qu ont la, la juridiction. Demandez à cette personne-là. Non, il n'est plus membre du bureau. Regardez, M. Leblanc, moi je dois gérer, j'ai d'autres dossiers. Là. Mais là, je comprends, mais moi j'ai fait comme ces gens-là, j'ai attendu tout, tout à temps. Là, je suis là, je, je demande des questions, je, je peux des pas questions. y répondre à ces questions. Mais là. qui peut m'aider Je ne sais pas. Je ne sais pas demander à cet ancien avocat. Non, mais pas... c'est parce que... Je n'ai pas, que... pas réponse à tout, Monsieur Leblanc. Je n'ai pas cette réponse-là. C'est hors de mes connaissances. Donc, si je viens ici, il y a quelqu'un... Au palais de justice qui va être sur Moi, je n'en connais pas. Je connais personne au palais de justice qui peut vous répondre là-dessus. Ouais. Il n'y a personne au palais de justice qui est en mesure. Moi, je n'en connais pas. C'est vrai, je connais pas. C'est juste ça que je veux vous dire. Mais écoutez, je trouve ça quand même aberrant qu'un juge de la Cour supérieure me dise qu'il n'y a personne qui est en mesure de confirmer, preuve à l'appui, que la Cour est constitutionnelle et légitime. M. Leblanc, ça reste le super. Je ne peux pas faire plus pour vous. Alors, désolé. Vraiment désolé, je ne peux pas faire plus. Euh, Est-ce que je peux avoir l'enregistrement? Euh, oui, on va tout. De quelle façon on procède? On va tout régler ça. On va revenir parce que ce n'est pas final, là. Il faut que mettre... Euh, non, euh, non, je comprends. Ben, que on je va juste finaliser ça, ça dans quelques minutes. Okay. C'est terrorisant. Donc, on, va, on va tout finaliser ça. Je vais juste mettre Vérin, euh, maître Opovici, on va régler. Euh... Est-ce Honnêtement, c'est. Est... On, on va régler ça quand même. Oui. Du terrorisme judiciaire. Donc, euh, pour faire suite justement à cette discussion-là, je vais vous faire entendre quand même un autre petit, petit clip vidéo alors, qui dure environ cinq minutes concernant euh, Mario Talbot. Mais euh, je vais quand même vous mettre au courant que la Cour supérieure poursuit la Cour du Québec pour euh, tout simplement euh, usurpation d'autorité et de pouvoir de la Cour du Québec sur les pouvoirs et l'autorité de la Cour supérieure. C'est le dossier 200-17 tiré 289 173 dans lequel la Cour supérieure poursuit la Cour du Québec et ce n'est pas encore réglé, alors qu'actuellement la Cour supérieure euh, de Jean-François Michaud n'est même pas capable de faire la preuve de la légitimité, de la légalité et de la constitutionnalité de ce tribunal judiciaire-là, qui est une juridiction fédérale, parce que la Cour supérieure du Québec, c'est de juridiction fédérale. Et euh, n'oubliez pas que pour ce qui est de l'identité, il y a le dossier de, de l'honorable Serge Champoux, le dossier 455-01-011-755-117, qui a acquitté M. Drayson Tomic, parce que l'infraction reprochée euh, s'adressait à M. Tomic, qui est un prénom, alors que cette infraction-là devait être adressée à M. Drazen, qui est le nom de famille. Et parce qu'il eu in, que ça a été interverti, le prénom et le nom, ça le suffit pour acquitter M. Drazen Tomic, euh, c'est-à-dire Tomic qui se trouve à être le prénom et Drazen, qui se trouve à être le nom de famille. Et euh, ça se trouve à être le dossier 455-01-011755-117. Maintenant, ça ne sera pas long. Je vais vous faire entendre le fameux dossier euh, de M. Talbot. Oh. Voyez-vous, les empreintes digitales, c'est les empreintes digitales de Mario Talbot qui est inanimé, qui est sur le talon du certificat de naissance. Et je viens de recevoir du directeur de l'État civil du Québec la confirmation avec le sceau du directeur de l'État civil du Québec, confirmant que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin est né le 13 juin 1951, qu'il a des parents qu'il a un numéro d'inscription de naissance. C'est sur euh, le document en question qui se trouve être un certificat conforme signé par le directeur de l'État civil, alors que Mario Talbot, c'est un nom en réversion, il est à l'envers, il est sur le talon du certificat de naissance du directeur de l'État civil, et sa seule pièce d'identité, c'est son adresse. Donc Mario Talbot n'a pas de date de naissance, n'a pas d'inscription de naissance, n'a pas de parents, n'a pas de certificat conforme signé par le directeur de l'État civil, Mario Talbot avec le numéro d'assurance sociale, c'est rien. Et les empreintes digitales ont été prises pour identifier un rien qu'on appelle Mario Talbot parce qu'il n'existe pas, il est inanimé. C'est comme si c'était, euh, si on écrivait une chaise ou une table, c'est un meuble. Point à la ligne. On continue là-dessus.